Bonjour, je suis Jean-François Zabonne, le directeur du bureau français à Taïpé. Et à l'occasion de la création du ministère du numérique, je vous souhaite le plus grand succès et la plus grande réussite à Audrey Tang et à ses équipes. Aujourd'hui, le numérique fait partie de nos vies. Euh, c'est parfois compliqué, c'est souvent des progrès merveilleux. Et nous avons besoin de travailler ensemble et de coopérer sur ces nouvelles technologies et leur meilleur usage possible sur la base des valeurs qui nous sont communes. Et c'est ce que nous allons faire pour l'avenir. A très bientôt.